On a décidé de développer du bio et du local, mais en s'appuyant sur des, des petits collectifs d'entrepreneurs euh, et tout ça avec une organisation démocratique, donc à l'opposé de la grande distribution. C'est une structure de mutualisation aussi qui permet à plein de petites épiceries, de petits acteurs locaux de vivre. Quoi. Donc euh, ça c'est concrètement un, un appui important aussi qui permet au projet de se développer. Ce qui est génial dans le GRAP, c'est cette synergie entre les activités, puisque du coup, il euh, y a vraiment un intérêt de se regrouper pour avoir des, aussi des accès à des, à des produits, des fournisseurs, des prix plus intéressants. Il y, y a une fonction logistique interne aussi. Et puis, il y a une vraie vie démocratique, puisque c'est organisé en, en coopérative. Il y a, y a des, régulièrement des séminaires où les, les salariés et puis tous les, tous les associés du GRAP peuvent participer aux décisions. Il y a un conseil d'administration qui fonctionne bien, il y a une direction générale qui est collective, collégiale, de trois personnes. Euh, voilà, donc il y, a, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. À partir d'une petite épicerie à, à Lyon, euh, assez innovante dans son fonctionnement, ça s'est développé euh, avec une petite équipe au départ. Euh, et, euh, et maintenant, il y a donc 120 salariés, et il y a une quarantaine d'activités. Donc sur Auvergne-Rhône-Alpes, et puis il y a l'idée d'essaimer. Donc euh, récemment là, on a répondu à l'appel à projet French Impact pour pouvoir avoir des moyens de un petit peu ça en France. Ça satisfait euh, cette idée toujours de, de faire en sorte que l'économie appartienne à, bah, à ceux qui la font, quoi, que, que ce soit vraiment euh, et qu'on puisse vraiment plus développer des, des, des produits de qualité euh, et euh, d'avoir une super diversité aussi, en termes de créativité, puisque dans le Grappe il y a aussi des transformateurs, il y a des chocolatiers, enfin, voilà, il y, a des, il y a des gens qui travaillent avec des viticulteurs, on a une très belle palette de produits. C'est extraordinaire, c'est vraiment très nourrissant, très, ça amène beaucoup de joie, d'envie, de, de, voilà, de, bah, surtout de confiance dans l'humain, dans ses capacités, et du coup, c'est ça aussi qui me motive à accompagner des collectifs maintenant un peu partout en France et, et ailleurs. Et euh, oui, beaucoup de, de satisfaction de tout ça. Moi, je suis attiré par le, tout, tout ce qui apporte des nouvelles réponses, tout ce qui est l'ordre du changement, de l'innovation. Je ne peux pas me satisfaire de situations qui sont soit désespérantes, soit euh, pas satisfaisantes. Et du coup, c'est ça qui me motive profondément. Et, et aussi cette idée toujours de transmission. Une, une confiance absolue dans l'être humain, dans ses capacités d'évoluer, de, de changer, d'apprendre des autres et euh, de pouvoir euh, créer co-créer des choses intéressantes. Ma réalisation passe par la transmission, c'est-à-dire que euh, par rapport à, à mon parcours de vie, à, au, au sens que je mets à tout ça, c'est vraiment la, euh, le besoin de communiquer, de transmettre euh, ce que je peux apprendre et, euh, et de trouver les façons de le, de, de le faire euh, et du coup, en étant aussi euh, dans la posture de facilitation, facilitation d'apprentissage. Ce qui nous heurte, c'est de voir, euh, et encore plus actuellement, que les, les acteurs capitalistes euh, du coup, se mettent vraiment sur le bio, euh, qu'il y a un risque que la bio soit dénaturée, euh, qu'elle perde le sens qu'elle avait vraiment au départ, c'est-à-dire pas seulement la qualité du produit, mais aussi la démarche de production, euh, les circuits économiques, les circuits courts. Donc euh, voilà, c'est souvent que des pionniers de sociale développent des choses et qu'elles sont reprises euh, et dénaturées. Donc là, il y a vraiment un gros enjeu. Et du coup, ce type de structure, euh, elle est appelée à se développer et à euh, permettre vraiment de conserver ses, ses valeurs initiales. Souvent, quand on entreprend, on a des très bonnes idées, on a beaucoup d'énergie, mais on manque de connaissances sur le, le, le domaine administratif, la gestion, etc. Et du coup, on est quand même dans une société assez normalisante qui a besoin d'avoir des, des repères comme ce, comme ceci. Il y a un discours sur l'économie d'experts, en disant oui, mais bon, c'est compliqué. Il y a des choses que qu'un simple citoyen ne pourrait pas faire, etc. On parle, il y a, enfin, il y a les experts comptables qui encadrent les entreprises, etc. Donc l'idée, c'est de dire bah, en fait, on peut comprendre les choses. Il faut, il faut juste qu'il y ait des temps d'explication, d'information, de formation. Mais euh, les citoyens aussi peuvent entreprendre. Ce n'est pas réservé à, à une élite commerciale ou d'école de commerce. Du coup, le GRAP, ça, ça permet à des activités alimentaires euh, de bénéficier de moyens euh, qui touchent soit à l'informatique. Puisque le, le GRAP a développé à partir de logiciels libres une plateforme de gestion euh, concrètement, ça permet de. Bah, si tu as une caisse, tu peux faire tes encaissements, etc. Tout est, tout est prévu, paramétré, euh, avec des informaticiens euh, au sein du GRAP qui bossent là-dessus. Il y a ensuite toute la partie accompagnement de projet, donc euh, bah, faire en sorte que les, les activités puissent se créer, euh, les business plans, etc. Euh, tout ce côté-là. Euh, il y a tout le volet comptable, paye, administratif, euh, social, etc., qui est géré par le GRAP. Il y a, donc le GRAP a, a loué un un étage d'immeuble à la Croix-Rousse euh, qui est organisé en G.E. Et donc à l'intérieur de, de ce local, il y a une dizaine de personnes qui travaillent euh, sur toutes les fonctions mutualisées. Et puis y a, bah, après, il euh, y a aussi la logistique commune. Il y a des liens qui se sont faits avec euh, le magasin euh, Bio de Di. Il y a euh, aussi la, la Scop les Volontés qui est une, une coopérative d'agriculteurs, de, de paysans dans la Drôme, euh, qui alimente de plus en plus le Grappe maintenant. Euh, voilà, il y a une des activités euh, qui est en lien avec des agriculteurs bio d'Italie. Donc il y, y a des produits qui arrivent euh, et qui sont livrés directement à des familles sur, euh, sur la Haute-Savoie. Et là, actuellement, on travaille donc sur le, le lien avec des coopératives tunisiennes pour euh, bah, pouvoir créer aussi des circuits courts entre les coopératives tunisiennes euh, et les coopératives lyonnaises. Un producteur, par exemple, embauche, qui livre euh, croque-bauge, bah, du coup, si ce produit manque dans d'autres épiceries, il peut tout à fait et très facilement être livré dans d'autres épiceries. Donc il y a une, une interconnexion qui se passe. Parce que souvent le problème du circuit court, c'est la, la question de la livraison, du repérage des produits, etc. De faciliter la vie des producteurs parce qu'ils n'ont pas tout leur temps à passer sur les routes et à vendre leurs produits. Donc on crée de l'interconnexion entre tout ça, quoi. de l'intelligence collective qui permet d'aller plus loin et d'avancer euh, sur ces questions. La démarche a été ça, c'était de dire progressivement est-ce qu'on ne peut pas imaginer plutôt des structures où plutôt que, de, que tout le monde fait tout et que du coup, ça pose des, des questions aussi autour de la, du fonctionnement collectif, de, de redevabilité, etc. De créer plutôt des systèmes mutualisés où tu as des groupes ou des personnes qui sont autonomes mais en même temps, elles mettent en commun ce qu'elles ont envie de mettre en commun et qui les aident à avancer. Quoi. Et du coup, c'est à partir de là qu'on a conçu avec d'autres, avec des grenoblois, avec euh, après des gens un peu partout en France, parce que l'innovation, elle naît souvent en même temps dans plein d'endroits, et du coup, il faut arriver à se, à se coordonner. C'est là qu'on progressivement on a mis en place ces, ces, ces coopératives d'activité et d'emploi, qui, qui après, il y en a 120 en France maintenant, donc il y a des formes très différentes. Quoi. Et, et du coup, ça, ça permet quand même à des milliers d'entrepreneurs de de découvrir euh, la dimension collective et puis de ne pas être seul pour entreprendre. Donc ça passe à la fois par des questions très basiques de comptabilité, d'administratif, etc. Mais après, des questions beaucoup plus liées à la, à la synergie, à la coopération. Du coup, ce que je fais là, si je le mets avec un autre, peut-être que ça peut me créer une autre activité. Donc euh, c est, c est, c est, voilà, c'est du développement économique, mais participatif. Quoi. c'est vraiment d'avoir une approche euh, filière euh, c'est ce qu'on a eu au grappes et, et du coup il y, y a toute une équipe qui s'est développée à partir de l'épicerie trois petits pois à Lyon euh, donc de dire voilà on est de euh, toute façon la bio c'est les producteurs les, les distributeurs les transformateurs les consommateurs tous ces gens là ils doivent s'organiser en transparence et travailler ensemble et du coup euh, mais en conservant l'idée d'avoir des, des petits magasins euh, comme ici Croquebauche ou d'autres petites épiceries rurales ou même des, des grands magasins en ville, etc. Mais comment on peut mieux s'organiser collectivement euh, J'accompagne aussi en ce moment la filière bio des Hautes-Pyrénées. Ils sont aussi là-dessus. Ils se disent euh, maintenant, il faut vraiment qu'on arrive à vraiment se regrouper et à, à voir qu ce qu'on pourrait développer ensemble. ne pas se sentir inférieur si on de, de, si n'a pas fait d'études économiques ou de gestion, etc., de comprendre que, que le droit à l'entreprendre, c'est un droit citoyen. On a le droit de créer des entités économiques qui nous conviennent, qui vont correspondre aux besoins des populations. On a le droit peut-être de se planter parfois, ça existe, mais bon... Et du coup, aussi, bah, savoir s'entourer de, de ressources, et euh, essayer de comprendre, euh, voilà, de, de se répartir les, les tâches par rapport à ça, et, et d'avancer. Je dirais, c'est de, de vraiment toujours cultiver euh, son chemin de vie personnel. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu -ce que j'ai à faire dans les histoires collectives euh, qu Qu'est-ce qu que je cherche vraiment Parce qu'à la base, euh, si on se projette dans, dans des projets comme ça, c'est pour une réalisation personnelle aussi. Donc ça demande, parce qu'il y, y, y a trop de collectifs qui, qui s'épuisent euh, parce que les, les membres ne sont pas assez clairs sur leurs propres besoins et, et sur leur, la vision qu'ils ont de leur parcours. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un travail d'introspection, euh, qui peut avoir aussi des, des dimensions spirituelles parfois, et euh, ça, ça me semble vraiment important. C'est surtout une équipe qui s'est vraiment mouillée. Quoi. Une équipe... Il euh, bon, y a beaucoup de personnes comme ça, qu'il faudrait citer, des, sans doute une dizaine de personnes, qui, qui ont mouillé la chemise quoi, euh, pour que ça existe. Donc la première étape, ça a été vraiment difficile, ça a demandé énormément d'investissement humain. Euh, et ça a permis de, de regrouper les premières épiceries. Euh, ensuite, il y a eu des réussites, comme la hall euh, qui était un, un premier supermarché bio sur, sur Lyon, euh, avec une fonction aussi traiteur, etc. Il y a eu euh, ensuite euh, la, la sauvegarde de Prairie-Réal. réal c'est une des premières coopératives de consommateurs bio à Lyon, qui a été reprise par le Grappe, en scope. Euh, tout récemment, ça a été la la martinière euh, donc, toujours à Lyon, il y a un ancien marché euh, qui a été transformé. Euh, donc, c'est la ville de Lyon qui a, qui a du coup sollicité le, le grapple après plusieurs épisodes. Bon, voilà, ça, ça a vraiment pris de l'ampleur. L'idée de lessai match du grapple, c'est euh, de vraiment partir d'équipe locale. Donc, on n'est pas sur l'idée de, de grossir le grapple. La règle, c'est 150 km, c'est-à-dire que on reste dans une, un système de proximité qui facilite aussi la vie démocratique. Pour autant, euh, le GRAP est prêt à mutualiser avec d'autres collectifs qui ont, qui ont cette envie et, et voir peut-être d'imaginer ce système dans d'autres secteurs économiques. Ça peut être la santé, ça peut être la petite enfance, ça peut être euh, la communication. Enfin, Il y a plein, plein de secteurs où on pourrait organiser ces filières coopératives.